À tous, donc euh, en direct de la première piste connectée de la Guadeloupe euh, où l'équipe de France est actuellement en stage. Donc, on va tenter d'essayer euh, ce beau produit et faire réunir la Guadeloupe et faire connaître la Guadeloupe dans l'appareil et dans le monde.